et bienvenue dans votre émission Au Fil des Pages. Aujourd'hui nous allons parler du roman Amour Chrome. Donc ce livre a été écrit par Sylvain Pathieu et est paru le 6 janvier 2021 aux éditions L'École des loisirs. C'est l'histoire de Mohamed Ali, un collégien de 14 ans qui paraît tout à fait normal. Sauf qu'il possède deux grands secrets. Le premier, c'est qu'il est passionné de tag et sort en cachette pour recouvrir les murs de la ville. Le deuxième est l'amour qu'il éprouve pour une jeune fille de sa classe nommée Aimée. La passion de celle-ci le football, chose dans laquelle Mohamed Ali n'a aucune connaissance. Heureusement, il va rencontrer deux camarades ayant un fort caractère, se prénommant Lina et Margot, avec lesquels il va réaliser un exposé sur un thème bien particulier. Il vont aussi l'aider avec celle qu'il aime en le poussant à changer physiquement et mentalement. Finalement, il réussit à faire le premier pas et l'invite à voir un match de foot mouvementé au stade de France. Le livre a plusieurs points positifs, comme les sujets sensibles abordés, tels que l'homophobie ou encore le sexisme. Le langage familier facilite le sens de certains passages pour les adolescents. Par exemple, nous avons particulièrement apprécié le chapitre au cours duquel le héros fait la connaissance de ses nouveaux amis Tiger. Nous que l'histoire parallèle avec Frédéric, un jeune homme fauché, bien qu'elle ait son importance, soit presque aussi développée que celle de Mohamed El. Il n'y a que très peu de ponctuation, ce qui nous mène à des interprétations différentes de l'extrait. Était-ce l'objectif de l'auteur Enfin, les chapitres racontant les péripéties du jeune homme lors de ses sorties pour taguer sont peu existantes, alors que cette activité était censée être l'un des principaux sujets du livre. Pour ce livre, aux personnes qui veulent s'initier au langage rural, ainsi qu'à celles qui aiment les histoires ancrées dans la réalité. Pour conclure, ce livre nous a plu et nous l'avons trouvé intéressant malgré la longueur de certains passages. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle critique littéraire